changer de vie, vous voulez faire passer votre vie à un niveau supérieur Génial Restez avec moi, ce concept est fait pour vous. Trois minutes pour changer de vie, c'est mon challenge pour vous aider à changer de perception. Parce que dans nos têtes, on nous a éduqués comme ça. On a l'impression que le changement, il faut des lustres pour qu'on y arrive. Non, le changement peut se faire comme ça. Un mot, une histoire, une rencontre. Et c'est toute notre vie qui bascule dans un sens comme dans l'autre. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous, c'est mardi, une jolie petite histoire qui m'a beaucoup touchée, euh, ça, est, on est en pleine nature et c'est un monsieur qui est installé sous un arbre en train de contempler la nature et puis il voit passer le sage du village tranquillement, se balader et puis se pencher au-dessus de la rivière et il le voit tenter de sauver un scorpion donc le sage se penche, il essaie de prendre le scorpion et aïe, il essaie de le piquer donc il le lâche, le scorpion retombe dans l'eau, il commence à se noyer et encore une fois le sage, il revient et il tente de récupérer le scorpion. Il le repique, il fait encore aïe, heureusement il n'est pas spécialement piqué. Et donc du coup, mais il n'a pas été tenté d'arrêter pour autant. Et donc, ce monsieur-là, qui est installé à l'ombre d'un arbre en train de voir cette scène, et il se dit « Non, mais c'est pas possible. Vraiment, il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas. » Alors, il va le voir. Il dit « Bonjour. »« Oui, bonjour. Je, je suis un peu perplexe, je ne comprends pas. »« Mais enfin, vous essayez de sauver ce scorpion depuis tout à l'heure, mais vous voyez qu'il ne fait qu'une seule chose. Il n'arrête pas de vous piquer. » « Mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'il va falloir arrêter d'essayer de sauver ce scorpion ?» Et dit « Oui, je ne vais pas arrêter, parce que lui, c'est un scorpion. Et c'est un scorpion, c'est ce qu'il sait faire, il, il pique quand on l'approche. Et c'est sa nature. Moi, ma nature, c'est d'aider les autres. Et je ne peux pas arrêter d'aider quelqu'un quand tu le vois en détresse. Et là-dessus, excusez-moi, alors il se retourne le sage, comme ça, à droite à, à gauche, et il trouve une feuille d'un arbre séché. Et du coup, il plonge cette feuille dans l'eau, cette fois-ci, pour éviter de se faire piquer. Et il sort le scorpion et il le pose sur la rive. L'autre était quand même assez bluffé, parce que quand même, il a réussi à sauver ce scorpion. Le scorpion, euh, très content de ne pas se noyer, parti au loin. Et à ce moment-là, le sage se tourne vers cette personne et elle lui dit la chose suivante. Quoi qu'il vous arrive, ne changez pas votre nature. Parce que la nature, c'est ce qui vous représente profondément. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui recherchent le bonheur. Il y en a d'autres qui le créent. À vous de savoir où est-ce que vous voulez vous positionner. Est-ce que ceux qui recherchent le bonheur ou ceux qui le créent il y a aussi deux manières d'être. C'est soit vous allez exister en conscience de ce qui vous êtes, de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, ou alors vous allez vivre parce que vous tenez compte de la réputation. Votre conscience, c'est qui vous êtes. La réputation, c'est ce que les autres pensent de vous et de vous à moi. Ce que les autres pensent de vous n'est absolument pas votre problème. Donc, à mon avis, mettez le focus sur qui vous êtes, respectez votre nature, parce que même si la vie vous donne mille fois l'occasion de pleurer, rendez-lui l'appareil en lui prouvant mille fois que vous saisissez l'occasion pour lui sourire en retour. Quand vous continuez à respecter votre nature, même si on vous fait mal, même si on vous blesse, même si on vous vole, mais, ben, vous transcendez, parce que vous le savez peut-être, ou pas, que la lumière est aveuglante pour ceux qui sont dans les ténèbres. Une personne qui est dans la lumière, ce que j'appelle la lumière, la bonté, la générosité, l'amour, la gratitude, va contaminer des dizaines et des dizaines, voire même des centaines et des milliers de personnes qui sont dans les ténèbres, la jalousie, l'envie, la méchanceté. Euh, et ça... C'est ce qu'on appelle un être éveillé, Et c'est tout le mal que je vous souhaite. C'était Nahid Rachid pour une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. Hadehoua et lehfou d'koum